Et bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour un concept qui a fait frémir, la Twitch faire UHC. Essayez de dire Twitch faire UHC 5 fois sans bégayer. Donc du coup comme je le disais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel UHC, un nouveau mode de jeu. Et ce mode de jeu vous le kiffez sur Twitch, donc euh, vous le voici en vidéo sur Youtube. Je parle bien évidemment de Harry Potter UHC. Juste avant de vous expliquer les règles de ce mode de jeu, je tiens à vous annoncer quelque chose. Demain, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Bref, dimanche 3 mai, comme c'est indiqué sur l'affiche, je serai en stream cuisine pour réaliser l'un de mes sub goals. D'ailleurs, je vous les affiche ici hein, en même temps. Si vous voulez les réaliser, c'est simple, il suffit de se sub sur Twitch. Voilà, vous savez tous comment faire. Du coup, voilà, je vous donne rendez-vous à 16h demain ou aujourd'hui. Ça dépend toujours à quelle heure vous regardez la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou aujourd'hui, du coup. Enfin, bref, voilà, voilà. Bon, ouais. D'ailleurs, pour ceux qui seront là à 16h pile, il y aura une petite surprise que vous ne qu'une seule fois dans toute ma chaîne et dans toute mon existence. Et les subs seront immunisés contre le coronavirus. Non, ça c'est faux. Ça ça c'est, assez... je rigole. Bon voilà, Stream Cuisine, Sub Goal. demain, 16h, ou aujourd'hui. Bref, dimanche 3 mai. Ah oui, euh, Harry Potter UHC. on en était où Laissez-moi vous expliquer les règles de minutes. Le concept reste assez simple. Un U.H.C. en Mystery Team, avec 6 équipes max possible. Gryffondor, Serre d'Aigle, pouf souffle et Serpentard. Mais aussi, les morts et les Professeurs. Euh, euh professeurs. Mais quel est le but L'objectif est de rapporter le plus de points pour sa maison. Maison qui nous est donnée en craftant un artefact, en finissant le bingo, ou à 50 minutes de jeu si on n'a rien fait. Ah, les artefacts. Ils sont au nombre de 4. L'épée de d'or, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serre d'Aigle. Ils sont craftables dès le début de la partie. Et ils rapportent 20 points aux joueurs et à l'équipe qui la craftent. Euh, voilà, le karma. Mais déjà Déjà Ah mais d'accord, on peut Comment faire le... Ensuite bah ça c'est les villages et les tombes. C'est Guillaume, mais genre! Ouais, c'est Guillaume, il a eu le chat. Tricheur! Tricheur? Et comme petit exemple, ici Guillaume vient de crafter la couple de Pouf Souffle. Il remporte donc 20 points pour son équipe. Du calme, j'ai pas fini. Une autre manière de gagner des points, c'est le bingo. Le bingo est un jeu que vous avez vu pendant les Minecraft Saturdays, accent anglais éclaté. A 20 minutes de jeu, une liste d'items va nous être donnée et le but va être de le rapporter le plus vite possible. Le premier joueur rapportera 60 points à son équipe, le deuxième 50, le troisième 40, le quatrième 30 et 15 pour tous les autres. Autant dire qu'il va falloir être rapide. Bien évidemment, ce n'est pas la seule manière de gagner des points. Les kills rapportent 10 points et la dernière team en vie rapporte 15 points par joueur restant. Et enfin, les reliques de la mort. Comme dans les films, ils sont au nombre de 4. 3, c'était pour voir si vous suiviez, ok la bite de Bichard, euh, la baguette de Suro, une épée en diamant Shard Nescat avec 32 de durabilité, la pierre de résurrection, une pierre permettant de ressusciter l'un de vos mates, et enfin la cape d'invisibilité, une bannière qui vous rend invisible même avec votre armure si vous la tenez en main. Les reliques de la mort n'apportent aucun point, ils apparaîtront à 60, 70 et 80 minutes de jeu. On peut enfin jouer Ok, c'est bon Ça marche en fait ça reste un début de game normal, canne, cuir, etc. A la différence qu'on va devoir stocker le plus d'items dans notre inventaire afin d'anticiper le bingo. Je décide de rush nether afin de pouvoir crafter en premier l'épée de d'or Je suis dans un trou toujours oh, Je peux pas m'en sortir Ah, oh, mais... Oh, y salut les gars, ça a, va Salut Il <rire> y a une forteresse là-bas, tu veux je me suis pris un wither, bah, je vais la retourner, bon, bah bon, on y retourne. Hein. Ah, mais attends, mais il y a les potions il y a les potions et... Ouais, c'est que... ouais. gentil de nous avoir laissé les trucs. Ah, j'ai encore des netherworks, là il y en a pas C'est pas moi Le portail, je euh, Il y a un portail Salut. Bon, bah allez, allez c'est bon, on peut déco. Allez, hein. <rire> allez, ça me joue Ah, mais tu rappelles ça Moi, c'est flemme de le rush, ça. Sans succès, je repars quand même avec les potions. Je prends au passage quelques items du nether afin d'anticiper le bingo. Bon, ouais. ouais. oh, bah, ok. <rire> oui, c'était assez cool. C'est une bonne game pour ma part en tout cas. Eh bien, je te félicite. Eh bien. J'ai je... eu le diamant Oh trop chaud je... Attends, je une pioche, je diamant, On sait pas, pas en trouver.. Faut... Euh... Non mais attends mais là, attends, attends, peut-être que je dois faire un casse, par exemple pour le bingo. C'est vrai. Bien vu, tu es très inséjour. Merci de m'avoir aidé, c'est se trouve on est même pas ensemble. Bah exactement, mais moi je sais que je suis très honnête hein. Le timer avance et on se rapproche des 20 minutes fatidiques. Le bingo va bientôt débuter. Mon objectif est d'être le plus rapide. Je précise que tous les items sont récupérables mais certains plus difficiles que d'autres. Je ne pas parlé. Top hein. c'est parti. Ça a été très rapide mais vous avez remarqué que deux items sont encore dans le bingo. En effet ces deux items étaient déjà dans mon inventaire. Comme quoi j'ai bien anticipé le bingo. Vous voulez rigoler J'ai pris 6 fleurs, j'ai aucune des fleurs c'est bon Okay. Je sais pas comment on fait ça. Par comment tu fais un armor stand Je sais pas non plus, c'est quelqu'un, c'est, je me j'ai jamais fait ça ouais. de ma vie. Moi aussi. Un hopper c'est simple. Hopper c'est simple, je sais faire. Perfect. Ok. Je sais plus comment on fait des échelles, je panique. Oh, wow, c'est des chaises qui arrivent. Oh non merde j'ai fait un jute box à la place d'un autre bloc Erreur de rapidité, trop rapide le jeune bichard. Comment on fait un, un, un autre bloc oui, oui oui. Merci. Euh, par contre moi je vais faire okay, ça, ça, je vais remonter. Et okay. l'armor stand, bah, je sais pas. Pire de la cobble. Tu se transformes voilà. en doll. Moi je vais aller voir moi comment on fait, je sais pas comment on fait, hein. c'est pas tricher. Hein. Mais je crois que les gens... Oh, là, ça. Ok ça je sais faire. Alors, alors il manque deux choses. Ok. Bon, il ne me manque que plus que la fleur bleue et j'aurai fini le bingo en premier. Comme toutes les fleurs de Minecraft, elle apparaît dans les fleurs forest, mais aussi dans les marées. Il va falloir que je trouve rapidement un marais Ou une fleur forest. Le dorf, Celle-là, son mec. En rab. Euh, non, mais je cherche une fleur. Ouais, du coup, je suis en train de chercher un marais. Un euh, bisou, mec. Avec un peu de chance. Je sais pas comment on fait des dalles, donc je verrai plus tard. Non, J'ai un marais sur 5 blocs Il est tout petit Un tout petit marais Non il n'y a pas la fleur dedans Et là j'ai une idée de génie qui me vient en tête La poudre d'os communément appelée la bonne mille Permet de faire pousser des herbes sur des surfaces où il n'y en a pas Avec de la bonne mille je sais que je pourrais faire apparaître cette fleur bleue Il faut en trouver coûte que coûte Juste la poudre d'os Il pas d'eau Y'a pas la fleur, cherche pas. C est, c est, Attends, t'as de la bonne mille Non. Euh... Ah si, si j'en ai, mec, j'en ai. Vas-y, vas-y, vas-y, va, va dedans. Non, pas ah, là, là pas, pas là, pas là. <rire> dans le marais, dans le J'en ai vite, moi, en vrai, j'en ai vite. Là, là, dedans, là, Mais là, là, tu vois. Si ça passe. J jure, dis-moi là que t'as pas de reston. Oh jure, dis-moi maintenant que t'as pas de, <rire> <rire> de la Tiens, allez-vous. T'en as pas plus. Hein T'en as pas plus. Non, j'ai que ça. Oh non, j'ai trop le seum. Et c'est ce qu'on appelle un mingo fini en premier. hein. Grâce à ça, je rapporte 60 points à mon équipe. D'ailleurs, mon équipe. Ah bah, je suis chez les mange-morts. Ah, hein. oh, merci, merci. Yes, je suis trop content. Je suis trop content. Yes. Ah ouais yes. Ah, ça euh... fait ça, moi aussi, moi, mon... Et je suis donc avec Totei qui avait crafté un artefact. Ouais, mais t'inquiète pas, y a pas de soucis, mec. Hein. Elle. Ah putain, je peux pas. Ah, je suis content. Je suis content oh, de l'avoir ici. Bah, je, je vais voir. me manque juste. T'as géré biche-bouche Ah ouais non mais attends mais c'est. Mais attends mais du coup c'est des dalles, il faut... il faut les faire cuire les dalles C'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à Dwarf sa bonne mille, il avait pas compris pourquoi. Voilà. Ah ça marche la bonne mille pour avoir les fleurs bleues partout Ouais, si tu vas dans un marais, tu mets de la bonne mille et ah, marais, oui. ça spawn. Mais moi j'ai pas de marais, donc c'est pour loup, ça fait genre 10 minutes que je suis dehors... Mais moi j'avais avoir... un marais sur 4 blocs, il y avait 4 blocs de marais. Bon, après avoir fini cette phase intensive de bingo, il est temps de se stuffer. En effet. On est à 20 minutes de jeu, le PVP est activé, je suis toujours à poil en train de me balader comme ça le zizi a l'air. Les derniers membres de mon équipe seront révélés à 50 minutes s'ils ne finissent pas le bingo. Cerdegles sont très mal en hein. Franchement, en vrai, ouais, j'espère vraiment pas que je suis chez, chez Cerdegles, là Hop, je pensais jamais devoir utiliser de la bonne mine en UHC. Je vous le dis tout de suite. Non mais, quand même. non, mais quand même, les gens ils vont pas nous taper, si on est en haut, ils voient qui on, un... on est fou de faire. Vas-y, de tu peux le faire. Je... Mais frère, j'ai traversé au moins 1000 blocs. Je suis derrière toi aussi. Ah bon? Je t'ai te vu, t'es enchanté, avec ton pantalon. Oui. Mais y'a un, un autre joueur derrière toi. Oui, y'a un autre joueur derrière toi. T'as trouvé? Euh... Hmm. tu, tu l'as trouvé. Mais t'as trouvé, tu les as trouvé. Euh... Tu as trouvé. Putain. Oh, oh. t'as trouvé la fleur bleue? Ah non, non, non, non je suis pas trop mal, j'ai fait tout le map. Mais... On approche des 50 minutes et beaucoup de joueurs n'ont pas fini leur bingo. J'aurais peut-être dû prendre des fleurs bleues en plus pour les donner à ma team quand je les rejoindrai. Je pensais jamais Karine ma team, hein. et au final, si donc oh, c'est cool. Oh, t'as bien, bien hein. franchement, tu t'aimais bien. Ah, du t'es en concurrence avec Guillaume là, de ouf, d'ouf, petite concurrence là. Voilà. Il a eu l'artefact, eu le, le truc, ouais. Mais tu vois, t'es devant lui, ouais. J'espère que je suis avec toi, biche bouche. Ah, j'espère aussi pour le coup, Voilà, Là, j'espère vraiment que je suis avec toi. Mais attendez mais y a du monde qui va pas fini leur bingo Eh t'as vu est comment, comment en une game tout peut changer On avait le cas de la game Je pense que on... c'est l'affaire bleue hein. Oui oui mais genre on a eu le cas d'une game Où tout le monde a fini son bingo hyper rapidement Et là on a eu le cas d'une game où tout le monde galère à le finir Je bouge on va bientôt se laisser Regarde, c'est de la même équipe Et non mmh. Bisous, dadou Bisous, biche-bouche À plus Guillaume Ici, Julie, Moi Moi, j'ai que Frenchie, je te t'ai Oh, si j'ai une bonne team, hein En vrai Faudrait qu'ils finissent... Je vais, gagner la, je vais garder la bonne game, La bonne game parce qu'il faudrait qu'ils finissent leur... Euh, leur bingo Ok, okay bon, j'ai la stuff... Euh... J'ai un bon stuff, un très bon stuff Hop. La scène avait 2 C'est le qu'on n'a pas le droit de se boost Donc il euh, faudra pas que je suis contre mes mates quoi. Moi je sais qu'il a la relique qui va apparaître Je décide donc de remonter Mes mates sont assez loin et je ne ferai rien en AV4 donc, Vous savez ce que je vais faire Je sais pas si c'est autorisé ce que je vais faire on va récupérer des fleurs de bleu pour ma team. Voilà. On va faire 6 minutes. J'ai pas de redstone. Ah, ça c'est con cool, ça. J'ai fait les potions grâce à mon rush nether du début. Il ne faut pas que je croise de team. On va faire que des 3 minutes du coup. Salut! Ok Je me suis dit vas-y si je reste comme ça ils vont les oseront pas m'attaquer. C'est quoi la relique C'est l'épée 123, 267. Est-ce que je rejoins ma team Il vaut rejoindre sa team, elle est pas si worse que ça l'épée. Hein. Il vaut rejoindre sa team. Au moins je leur donne le de quoi gagner. On va prendre plus euh, 15, 30, 45 points. Et euh, là c'est le boss hein. Allo Allo Eh bah ben, dis donc, oui, oui, yo yo yo Yo yo yo Alors, vous avez fait votre bingo non. Non. non mais euh, mec, on non. a pas trouvé Oh yes Vas-y, oh. oh, Merci. aussi Oh mais il -y. Oh. No, y a le tu... bah pas... droit ça oh, putain, ah, putain Bah oui, il les fait pareil Mais surtout, c'est dans même team. Bichard, on a établi une stratégie à ton absence Vas-y, vous avez les redstone s'il vous plaît Euh non Non, j'en ai plus Attendez, bah j'ai de quoi, je les ai déjà faites en fait, juste pas allongé ah oui, ah. viens juste en chercher. On a 10 minutes avant la prochaine attends, truc du coup. Ouais, bah, possible, on <rire> <rire> mais attends et. Eh je vous carie de coup, ouf par contre hein. Mais attends ouais. euh, mec c'est en... dans le marais que tu les as eu Ouais mais j'avais un marais okay, à côté de vrai. moi. Okay. Mais en fait en fait j'avais pas, de... pas de... de. fleurs Euh j'ai utilisé la bonne mine. Ouais, ouais, du coup, euh... mais ah mais y'a un mineshaft là le prochain artefact apparaît à 70 minutes de jeu, et c'est la pierre de résurrection. Pierre convoitée qui permet de ressusciter l'un de nos alliés en cas de décès. J'ai donc quelques minutes pour trouver de la redstone. Et genre, ils ont pas fait le... le main shaft. Là, y en a forcément. Là, y'a forcément de la redstone, là. Allez. Hop, hop, hop. On va juste faire un arc power 2. Heureusement que j'ai pensé à en prendre pour ma team. En plus j'ai 9 potes. C'est vraiment pas mal 9. Juste récupérer. Bon, j'ai. J'ai 9 potes. J'ai 9 potes 8 minutes, sachant qu'on peut en faire plus. Mais euh.. Oui fait ça pas fait 2. Ça fait 8, et 1-3 donc euh, je prends le 3 déjà, et vous. Ah ouais. ouais, ouais. il est il 3 fights. Mais non, mais t'inquiète, ça c'est Vas-y, nous nous tout. Tiens. Alors, baguette, c'est pour se casser si tu vois une team, si tu n'as pas envie d'apporter. <rire> ouais. okay. Et pomme, c'est pour aller sur une personne. Ok, ok, c'est noté. Viens, on te suit quand même. Vous avez combien, de gapels juste 6. Euh... Euh... Ok, on est très dans la merde, mais c'est pas grave. En vrai, on a une minute pour arriver au 0-0, ça va Oui. Ouais. Bah limite, on n'a pas speed maintenant, quand même. Mmh, je pense pas, bah là on est en pleine en vrai donc. Euh, oula, comme ça, y a ton pire ennemi <rire> La faille Tu veux que je dedans Non, bah, non voilà. arrête Ça commence. Ah, tu commences ah, à. On là Ouais. Ils sont à les... Ouais, mais c'est cool, c'est à A Guillaume, il est. 233, ouais, on, a on est à l'opposé. Ouais. 233, c'est juste là, c'est juste tout droit là. Ah. Vas-y, go prendre les potes. Vas -y Vas -y go. Go. Bon, y'a une montagne Ah, des gens là Y'a Dwarf ah et tout fait quoi okay, Vas-y, vas-y, vas vas on, va on va chercher le truc Ouais, ouais, on s'en fout. C'est Dwarf et qui ah, ouais, Dwarf... Euh, Attends, euh, c'est ce qu'on a... C'est ceux qu'on a... Ce qu a T4, hein. non Ah non, non... Euh, si, si, si, si, c'est eux qui l'ont. Je vais vite aller chercher l'artefact là. Le... Ah, Ouais, surtout que personne n'y est, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Mais t'inquiète, faut juste qu'il y en ait un, au pire... Euh... pas grave, si vous êtes en retard. Parce que pierre de résurrection c'est giga bien Ah il y a un rose là devant ah. Exine on va le tuer coup, il est Bon, bon vas-y vas-y viens on avance on avance on avance euh, un... Ok y'a les jaunes Ils sont ils sont, ils sont pas, non. Ah non sont pas sur eux Oh là là Ah non c'est une blague Ah ils ont eu la pierre Par contre si on... Quoi Par contre si on les tue ils vont rêver Ouais les gars t'inquiète pas des... encore Bah euh, ouais baguettes Ok reculez reculez reculez Y'a carrément Attends mais y'a du monde derrière Les gars on est, on est quoi ouais, Derrière Ouais ouais non ouais. Vas-y surtout qu'il nous va venir On peut, on peut le tuer derrière hein Bah vas-y go C'est grave Bah si GZIN Mais oh c'est gentil Aïe Wesh c'est retourné il m'a mis deux filles J'peux qu'à l'aime Agathe tu vas bouger non non non non Bichard te plaît pacte. Ok vas-y je te tue pas pourquoi t'es comme ça tu me fais trop ma peine Tu me souffles Non stop normal s'il te plaît par contre Agathe je te tue pas mais tu m'empêches pas de tuer mate Enfin tech Oh non ça va les speed Enfin Bah oui j'ai fait des toites Y'a qui devant toi Fares Y'a un mec dans une cave Oh Bon bah Il remonte, il remonte là où je suis. Mon montez au-dessus. Montez au-dessus. Il remonte. Montez au-dessus. Il y a un mec dans la ouais. okay. Me tape pas, ne me tape pas. Ne tape pas. Me tape pas. Je, je, je, je, je. Comme femme, je t'ai dit, tape pas. Ah, écoute, hein. <rire> mine directement au-dessus de toi. On s'en fout, y'a pas de gravier. Mm -hmm. Voilà. <rire> je veux, je... je assisté. Je veux, je assisté. <rire> Volume 2. Bon, on a pu récupérer quelques capelles avec ces fights. Mais malheureusement, je n'ai pu récupérer la pierre de résurrection. Elle est entre les mains de Pouf Souffle. Le prochain objectif reste la cape d'invisibilité. Bah, go, go, go, go se mettre au 0-0, comme ça on ira rapidement vers le. Et... Parce que je veux la cape d'invisibilité ah, depuis le début. C'est ce qu que je kiffe de ouf. C'est trop bien, là, Ah ouais. Ah, ouais, c'était vachement fun. C'est tout, tout, tout en team, hein. C'est tout en team. Tu backstabs les gens Je reprécise que la cape d'invisibilité vous rend invisible si vous la portez dans votre main. Et ceci, même si vous avez du stuff sur vous. Ah, C'est assez euh. C'était ouais. marrant, ouais, moi je trouve ouais, ça hyper ce marrant. Votre combat sera votre combat. Allez, salut. Ah Ah, y'a des trucs qui changent pas non donc... plus. Ouais, je suis. Ah Je trouve pas MLG. Bon bah. J'ai eu la flemme, je te cache pas. T'as eu la flemme d'MLG J'avais pas pris le saut. Attends, par contre. Vas-y, go se mettre au 0-0 pile. Au saut le cogneur. Oui ça ouais, a besoin de Gap de... Non c'est Gap qui l'a faite Bon ça c'est très bien ça <rire> En tout cas c'est très stylé Assez cocooning euh, franchement Ouais bah bon, moi-moi c'est euh, vers là-haut bon Ok Bah oh, dans, dans 3 dessus. minutes on... Franchement un bon petit T3 tour Eiffel là hein. Les des gens Baguette ou quoi euh, euh, J'ai ah, pris une... Euh, non il se barre, il se barre, laissez se barrer Oh putain t'as plus de fleurs là, toi attends Non j'ai plus de fleurs, moi j'ai des drops. hein Ah vas-y mieux ici Eh moi je peux pas dire mais ils s'en chauffent Gap elle est magnifique ta maison Vas-y, ah, ah, si, bah vous voulez les vois, fight au pire. Euh, bah y'a tout le Bah visiblement bah, bah. ah, On tes sens le c'est des arcs. Aïe, aïe, aïe, je me fait enchaîner par les on commence à fight l'équipe rouge, mais n'oublions pas notre objectif, récupérer la cape d'invisibilité. Elle va apparaître d'ici quelques secondes, et à ce moment-là, je serai prêt à partir pour aller la chercher. Peu importe la situation. Moi, je touche pas mal en hein. vrai. En tout cas, c'est une chouette bataille. Oh, non. je suis ah, trop... C'est qu'en fait, que dit qu'on est cru qu'il pas Ouais, mais il y a pas d'art. Mais... Oui, je Elle sais, est je plus sais. Oui. Il fais du jump, là. Eh, les gens, j'ai plus de combat. Je prends trop cher, au pote. Prochaine zombie Ok les gars go 211-67, c'est par le haut Bah ils vont nous suivre Ah oui <rire> C'est pas à mon affiche en réalité Bah oui Vas-y on avance Il va mourir T'as qui va mourir Pas Ouais On va pas Ah c'est ça Ah oh, ouais. d'accord C'est bon T'es invisible là ouais. hein Ouais, t'es invisible! L'invisible, d'invisible. Tu veux retourner vers 30, le 30 direct secondes? Tu veux retourner vers Ouais, ah, mais 30 secondes! Là, il est fendu! Là, il Allô, allez, ouais, est fendu! c'est bon, bon, Je suis pas mort encore, les gars, vous pouvez encore m'abandonner? Je peux venir là! Ah, cette perle! Ah, oh, mais ils sont énervant avec leur ras! Oh, Là, Ouais, t'inquiète, t'inquiète! Aïe! Oh, mais tu vas, Oh, on plus dessus! Oh là, Ah, y'a personne! Mais lui, Bichard! je sais pas, je me Oh, j'ai perdu! Une... Oh, oh bon. non! Pire, perdu! Ouais, j'ai J'arrive, j'arrive, j'arrive! Vas-y, Bichard! 2018! Oh non, vraiment? Désolé! Bah, merci, vous GG! Non, c'est moi, ça. On commence à bien gérer notre fight avec les rouges. Malheureusement, les bleus sont arrivés. Ils nous ont pris nos kills, nos stuff, nos points. À ce rythme-là, ils vont vite remonter dans le classement. Ok. Bon. Je n'ai plus qu'un allié en vie, mais j'ai la cape d'invisibilité. Sauté Sauté Combien gap Zéro Combien cœur J'ai 5 cœur T'as les hein bleus ils ont, ils ont tout niqué C'est qui en face C'est les bleus C'est qui, qui en face C'est les bleus qu'on En fait faudrait si ça tue des bleus mais ça va être chaud C'est quoi ça Y'a un temple de guardian Merde Y'a un temple de guardian On va dedans Ouais je, je, je, suis, je suis infecté J'ai manifactie. J'ai manifactie. J'ai <rire> magnifactique pendant 5 minutes C'est une blague Devant il est de Devant, devant, devant C'est possible Gap solo. Oui, il oui. Après, bah oui Et Bombi il y a derrière, est en hein. <rire> non vas-y Après ça, il peut se retrouver très souvent. J'ai plus que 20 flèches. Mets-moi ta flèche Bombi, ça te fera plaisir. Je me rends invisible pour pouvoir surprendre Bombi au bon moment. Il ne me voit pas et pense que je suis derrière Toté, qui est assez loin. Ah, j'ai trop peur C'était l'invisible. Ah, ouais d'accord. C'est pour ça que je te voyais plus, je comprenais pas. Oui, je suis invisible. J'ai bien joué, là. Attends, attends, attends, seconde, seconde, seconde. C'est trop bien, l'invisible. C'est trop bien C est C est guide, les, les, bleus, les bleus sont assez loin, j'ai. Mec, faut que le Guide fasse 3 kills en vrai. Attends, fais 15 x 4, 15 x 4, euh, 40, oh, ça tire là. Quoi 15 x 4 Ok, oh, y'a les bleus, par oh, okay. Comment ça on est plus loin <rire> bah, Moi je vais disparaître hein. Ah bah ah oui, bah du coup j'ai rien dû On a pas le droit de se boost donc j'aurais bien KB2 mais bon. Oh <rire> non, t'inquiète. Okay. De toute façon, je vais leur donner kb Oui, Danou se de poursuivre par une équipe de 4 bleus Notre seule chance est que Totei les attire le plus loin possible du 0-0 Pendant ce temps, je me rendrai invisible et essayerai de choper les autres équipes pour accumuler le plus de fond Ok, Totei, je te... En fait c'est plus tu l'utilises, plus, euh, plus tu, tu peux pas l'utiliser avant un certain temps. Ouais c'était sûr. Salut mec où est-ce qu'ils sont Ouais ils sont là-haut, ils ont tué mon mec là-haut. Ouais. Mais je me retrouve à nouveau seul contre tous à la tête du classement. Bon, Moi je cherche un pas rien. C'est pas avec, à côté de Guild je pense, je pense que Guild va tuer. Ah c'est encore bien en fait c'est entre vous deux je pense que ça va Ah non ouais, c'est ça va être Sardaik je pense, je sais pas. Les ils sont bien. C'est 15 points... Qu... Trop bouger hein. là. Parce que s'il meurt là... Viens Guillaume. Ouais. Guillaume Ouais... Bah mec, n'approche pas. Ah bah... C'est la sauce hein Ok Dwarf ils sont là Dwarf Dwarf Dwarf ils sont là, ils sont là, ils, ils sont là, derrière moi C'est. c'est où là Là, derrière moi Là Ils sont au zéro. Ah bah voilà. Ils sont là. Allez on va voilà, les fight tu fonces dans le tas Non, sais pas non, en vrai, si je... En si, s arrête, s arrête. si je coupe ça Bichard est encore visible il, derrière, il, est derrière, il, est derrière, il est derrière, il est derrière, Oui, ils sont, il juste, de, ils sont juste sur vos le... le... coups le... de ouf C'est grave, ne oh. m'aidez, je suis sur le doigt Et fait... Bichard sur moi, je suis mort Ah, c'est le combo ça Bien, joué. De toute façon, c'est mort pour moi, je vous le dis, j'ai plus un hein. Retournez-vous, <rire> retournez-vous, retournez-vous. Putain. A qui je peux le donner ça qui ça peut être bénéfique d'avoir le kill pour Dadou Bien joué. Ah ouais, mais là, c'est trop. Léger. Oh, t'es un monstre. Oh t'as je peux toutes les gaps là, oh, c'est ça le lag par contre Ah bah <rire> tout Non C'est quoi ton stock de malade toi C'est très grave ça tout vous avez une 3v1 si tu te tues pas Oui bah oui mais c'est pour ça que j'essaie d'Euro là non hein. T'as les points de speed c'est quoi Oui Ah c'est trop bon. ah okay. oh. GG. Aïe aïe J'avais pas de heal, fait rien. Ah, ouais, dommage. Rien à faire. Moi j'avais deux coeurs. Je pouvais rien faire. le mec <rire> oh, Quel enfer. Bien oh, jouer. C'est en Bah, GG GG. GG Bichard. Bien joué Bichard. On oh, avait Bon bah maintenant faut trouver ce paria. Ah non, c'est pas fini, j'avais oh, pas le nom. Allons chercher l'or qui Ouais, bah... <rire> Allez bon. l'orchidée. Ah tu, tu bah, cherches, toi, tu est cherche ça, est le mari C'est pareil, <rire> un dehors près Un dehors prêt <rire> oh, <le bateau>. Arrête <rire> ça, arrête ça, ça hein. Arrête <rire> ça Je vais te taper moi Et Bichard, t'as pas une orchidée <rire> C'est pas rien. un coup d'épée c'est fini hein Non c'est fort de ouf hein. yeah. pas Un coup d'épée c'est fini, je crois rien. Hein. Oui mais.. Je crois pas. <rire> c'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête. <rire> Heureux. <rire> T'as pas une orchidée, oh mec? Oh, oh, oh, j'ai pas d'orchidée? Non, j'en ai, oh, voilà. ai, <rire> je ai, ai pas. Attends, t'es deux pièces, trois pièces? T'as pas de pièces? J'ai un plastron. Non, je veux tes potes. J'ai fait chez moi. Attends, s'il te plaît, déjà. Et en plus, j'ai rien. Je <rire> veux mon orchidée, les gars. J'ai pas d'orchidée? Ah, y'a un skate là! J'entends. Attends. Y'a un skate là? Putain, j'ai eu peur! Ah, vas-y, vas-y! Tu m'as fait super bien! GG! Ou alors là? <rire> Attends, j'ai plus de vie à toi! T'as du chaise, s'il te plaît! Mais ça va! J'arrive, hein! Tu veux que je tue la pioche? Attends. Vas-y, vas-y. Sois la vache, tu gênes. c'est pareil Tu pas faire un demi et c'est comme ça que se termine cette première partie de Harry Potter UHC. Je laisse parier à un demi-cœur, c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit au début, pour gagner la partie, il faut avoir le plus de points. Donc j'avais gagné dans tous les cas, c'est pour ça que je me suis laissé tuer. D'ailleurs, je détiens le record du nombre de points accumulés, c'est assez marrant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept dans les commentaires. Doc et crédit en description, tout y est. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous toute la semaine en stream, et samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous, mes chers compatriotes.